Si vous prenez quelqu'un comme Bernard Arnault, lui, plus il a d'argent, plus il est riche. Mais si vous prenez, je sais pas, quelqu'un comme je sais pas, Jérôme le gilet jaune, lui, il est probable que plus il a d'argent, plus il est pauvre. Et si vous prenez l'État, l'État, lui, sans doute que bah, plus il a d'argent, plus il est en faillite. C'est quand même vachement bizarre ça. C'est vachement bizarre et ben, par exemple, euh, si vous prenez euh, l'Espagne du siècle d'or, hein, quand euh, sous Charles Quint et après euh, on découvre non seulement le Nouveau Monde, mais les mines d'or et d'argent du Nouveau Monde, dont les galions espagnols reviennent chargés jusqu'à la gueule, et que vous avez des tonnes d'or et des tonnes d'argent qui sont déversés sur l'Espagne, euh, et bien tous fric euh, qui font le siècle d'or espagnol, et bien au XVIe siècle, l'Espagne fait trois fois faillite, et l'Espagne ne s'est jamais, jamais jusqu'à présent, hein, ne s'est jamais relevé de son siècle d'or. C'est quand même vachement bizarre, hein. Pourtant, euh, le, le Charles Quint et ses descendants, après, euh, on, on prenaient 25% de tout l'or et de tout l'argent qui, qui, qui revenait euh, en Espagne. Euh, pourtant, euh, vous aviez tout ce fric qui était là, vous imaginez tout ce que vous pouviez faire avec ce fric et vous faites faillite. Il faut vraiment être nul. Et bien évidemment, il y, y a des gens qui se sont posés cette question-là, et notamment, notamment quelqu'un qu'on n'appelait pas encore un économiste, hein, euh, qui s'appelait Richard Cantillon, sous Louis XV, hein, donc c'est je, je, déjà il y a un petit moment. Euh, qui a été voir ce qui s'était passé, et qui a trouvé ce qui s'était passé. Et qui a trouvé ce qui s'était passé, il a trouvé quelque chose, euh, chose d'assez simple, hein, c'est que euh, l'argent ne crée pas la richesse. L'argent ne crée pas la richesse. Quand, euh, vous, la, quand vous créez de la monnaie, sans contrepartie, c'est-à-dire que quand vous euh, quand vous avez un esclave, que vous crevez gentiment euh, pour aller faire des trous dans le sol en Amérique centrale euh, pour sortir un bout de métal et le ramener euh, en Espagne, ou, c'est pas très différent, euh, dans le fond, euh, un banquier en costume euh, dans une tour de la Défense ou, ou, ou de Francfort qui euh, vous crée de la monnaie électronique euh, à tour de bras, quand vous créez de la monnaie sans contrepartie, euh, et ben, vous ne créez pas de richesse, vous faites un transfert de richesse. Et ça, c'est très différent. Vous ne créez pas de richesse, vous transférez la richesse. Par exemple, si on reprend notre Espagne du XVIe siècle, vous avez votre galion euh, qui, euh, qui, qui, arrive, euh, qui, a, qui arrive à Séville euh, et qui décharge son or. Où vous en avez 25% qui va au roi et puis derrière, vous en avez tout plein qui vont aux explorateurs, à l'armateur, aux financiers, aux artisans, aux chantiers, tous ces gens qui ont participé à cette grande aventure, tous ces gens touchent tout d'un coup plein de fric. Et donc tous ces gens touchent cette fric, ils touchent une, un pouvoir de consommation, un pouvoir d'achat, un pouvoir de... Et bien évidemment, ils vont l'utiliser quelque part, ils vont le dépenser, et quand ils vont le dépenser, ils vont créer de l'inflation. Et donc quand ils vont, ils vont créer de l'inflation, et en fait, toute cette dépense, toute cette richesse qu'ils vont croire avoir créée, en fait, ça va être une richesse qui va être prise à la personne d'après qui, elle, euh, ne pourra plus acheter euh, ou dépenser comme elle pouvait parce que les prix auront monté. Le problème de l'inflation c'est qu'elle ne se répartit pas uniformément ni dans le temps, euh, ni dans l'espace, ni chez les gens et que, quand vous avez un phénomène de création monétaire vous enrichissez les premiers qui touchent la monnaie et vous appauvrissez les derniers. Et c'est comme ça que euh, bah, quand vous avez Bernard Arnault qui touche l'argent le premier, vous l'enrichissez et quand vous avez un gilet jaune qui touche l'argent en dernier euh, sous forme de revenu universel ou de trucs comme ça euh, parce que euh, bah, il, il arrive en bout de chaîne lui en revanche ça l'appauvrit le problème c'est pas de toucher de l'argent c'est l'ordre dans lequel on le touche qui le touche en premier et qui peut euh, dépenser moi j'aime bien dire parfois peu importe que l'argent ne vaille plus rien quand vous avez déjà tout acheté euh, donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est en train de détruire la monnaie. Et bien évidemment, quand vous faites ça, ben, vous cassez vos structures économiques. Euh, et quand vous cassez vos structures économiques, généralement, vous mettez vos états en faillite. Et c'est pour ça que, ben, selon qui vous êtes, selon là où vous êtes placé, plus vous avez d'argent, plus vous allez être riche, plus vous allez être pauvre, plus vous allez être en faillite. Alors bien sûr, vous pourriez me dire, mais tout ça, c'est de l'inflation. Et de l'inflation, il n'y en a plus euh, ben bah si, en fait, il hein, y a masse d'inflation. On a plein, plein, plein d'inflation. Elle n'est simplement pas là où on pense. Depuis, on va dire, on va s'arrêter, on va, on va commencer à 2008 uniquement. Euh, si on prend les tombereaux de monnaie qui ont été créés par les banques centrales depuis 2008, ben bah, cet argent, il a bien été quelque part. Alors c'est sûr qu'il n'a pas été, euh, il a pas été dans des baguettes de pain euh, et euh, des steaks. Il a même été bien au contraire, parce que bon, euh, Bernard Arnault, il, il a, il n'a jamais qu'un besoin assez modéré de baguettes de pain, de steaks, de voitures, de choses comme ça. En revanche, tout ce capital, et eh ben il a servi, il a été sur les marchés financiers, et il a servi euh, à acheter du capital productif, à acheter de l'immobilier. Et là, pour le coup, si vous regardez euh, les actions en bourse, les obligations, le immobilier, là vous avez une inflation monstrueuse. Vous êtes en plein dans un effet cantillon où la richesse des uns et l'appauvrissement la, des autres. Prends un exemple, c'est-à-dire que assez simple à comprendre, c'est-à-dire que vous avez l'immobilier qui, qui monte comme ça. Bon ben, en l'an 2000, euh, en l'an 2000, une, un primo accident, quelqu'un qui achète son, son premier appartement, sa première maison, ça lui coûte en moyenne 50 salaires. Sur toute sa vie, il faudra qu'il consacre 50 salaires à sa première maison, à sa, ou à sa maison tout court. Mais euh, Aujourd'hui, on doit s'approcher des 10. Euh, bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que dans toute votre vie, euh, bah, au lieu d'avoir 5 ans qui serviront à payer votre maison, vous vous en avez 10, et donc ça veut dire que vous avez autant d'argent en moins euh, pour dépenser autre chose, pour euh, aller acheter votre déjeuner, vous vêtir, vous déplacer, aller au cinéma, aller au théâtre, partir en vacances, euh, donner à une association... Euh, C'est tout ça en moins. Et du coup, en fait... L'inflation de l'un crée la déflation de l'autre, la richesse de l'un crée l'appauvrissement de l'autre. Alors je sais sûrement que Bernard Arnault est quelqu'un de ici, et qu'il a créé de la, de la valeur par lui-même et qu'il a créé de la, la richesse par tout son génie. Mais ça fait un paquet de temps maintenant que l'essentiel de sa fortune vient de se transférer. Et il vient de se transférer des banques centrales. Et donc oui, vous avez bien de l'inflation. Oui, euh, vous avez bien, euh, vous avez bien ce transfert qui est qui est là, et on voit bien ce transfert sur l'immobilier. Il est beaucoup plus important et beaucoup plus vicieux si on regarde euh, le, le capital, euh, le capital boursier et le, à qui détiennent les entreprises. Parce que bien évidemment, infla, cette inflation, euh, cette inflation boursière. Euh, ben, elle est très problématique en fait. Elle est très problématique parce que quand vous avez un cours de bourse qui augmente plus vite que vos résultats, euh, ça crée plein de problèmes. Et ça, c'est un truc qu'on ne voit pas souvent, que les peu de gens comprennent. Mais si vous prenez, euh, mettons que voilà, j'investis dans, dans une entreprise dont le cours de bourse est de 100 euros, et puis bah ben, voilà, je suis un investisseur raisonnable et j'en attends 3% de rendement annuel. Peu importe que ce soit du dividende ou euh, l'augmentation du cours de bourse, moi je veux juste faire 3% annuel. Eh ben, c'est très bien. Donc, l'entreprise va devoir chaque année trouver 3% de son résultat pour me le donner, pour que je sois un investisseur content et qu'elle puisse avoir des investisseurs pour, pour lui permettre de se financer. Sauf que... Ben, il se trouve que cette entreprise, le cours de cette entreprise a été multiplié par deux à cause de, ces, à cause de cette inflation liée aux banques centrales. L'action ne vaut plus 100 euros, elle vaut 200 euros. Moi, je, du coup, paf, moi j'arrive, j'achète mon action 200 euros. Je suis toujours raisonnable, hein. je veux toujours mes 3% de, de rendement si possible, je demande gentiment. Sauf que ces 3% de rendement, ça ne fait plus 3 euros, ça fait 6 euros. Tout, et donc, entre, l'entreprise qui n'a pas augmenté ses bénéfices, ou en tout cas qui n'a pas augmenté autant ses bénéfices, doit tout d'un coup trouver plus d'argent. Pour moi, parce que non pas parce que mais ma demande est déraisonnable, mais parce qu'il y a trop de capital. Parce qu'il y a beaucoup trop de capital. Et du coup, ben, si elle est obligée, elle est contrainte, parce que vous êtes quand même dans une grande concurrence pour le capital, de rétribuer ce capital, ben, ça veut dire qu'elle a moins d'argent pour les salaires. Ça veut dire qu'elle a moins d'argent pour les salaires, et ça veut dire que la, la, la répartition de la valeur ajoutée des entreprises évolue considérablement. En 2020, la répartition de la valeur ajoutée des entreprises françaises est de l'ordre de 40% pour le capital. C'est-à-dire dans l'excédent brut d'exploitation. Donc Il faut encore compter derrière tous les investissements que vous allez faire, tous les impôts que vous allez payer. On est vraiment à la base de la base. Mais ça m'intéresse parce que, à mon avis, c'est là qu'est le problème. Donc 40% pour le capital et 60% pour les salaires. Ça Vous avez ça dans les comptes de la nation, c'est publié par l'INSEE chaque année. Si vous regardez en 1980 vous étiez à 75% pour les salaires et 25% pour le capital. Si vous aviez la répartition de 1980 aujourd'hui, vous auriez 200 milliards de salaires en plus. Et si vous aviez 200 milliards de salaires en plus, ben, probablement que vous auriez beaucoup moins besoin de faire de, de l'aide sociale et de faire de la redistribution, et vous auriez beaucoup moins besoin de... de L'État aurait moins besoin de compenser ces salaires qui, qui ont disparu. Et, et donc, aujourd'hui, bah aujourd le, le budget de l'État, c'est 60% de la redistribution, et c'est 60% du social. Euh, et, euh, et donc et, et ce social vient compenser l'inflation euh, du capital. Donc, vous êtes encore une fois en plein dans un effet cantillon, là aussi, pas que sur l'immobilier, aussi sur la bourse, parce que l'effet cantillon, vous avez l'inflation qui fait augmenter les prix du capital et qui appauvrit, au contraire, les salaires. Et... Ça veut dire, ce truc-là, que euh, si vous augmentez encore aujourd'hui la dette, est ce que jusqu'où est-ce qu'on peut augmenter la dette C'est vrai, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas multiplier la dette encore par 2, par 3, par 4, par 5 Si vous, vous continuez d'augmenter la dette privée comme on le fait aujourd'hui, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la dette publique, mais la dette privée augmente encore plus vite. Donc si vous continuez d'augmenter la dette privée comme ça, ben, vous continuez d'accroître euh, la pression et vous continuez de, de, de ce déséquilibre qui, qui nous détruit de l'intérieur, en fait. Hein et qui nous détruit d'autant plus qu'on le voit pas et qu'on a du mal à le cerner. Et si, euh, au contraire, vous augmentez la dette publique justement pour compenser, ben en fait, paradoxalement, vous justifiez le, le, le système, vous justifiez le truc, vous faites « bon, ben, ok, c'est pas grave, on va s'arranger avec ça, et puis nous, on va compenser. » Et d'une certaine manière, vous solvabilisez le système en faisant ça. Et du coup, quand vous augmentez la dette publique, vous rééquilibrez pas, vous, vous solvabilisez et vous rééquilibrez d'autant moins que ben, vous pourriez vous dire, on a fait cette répartition inégale de l'inflation pendant 10 ans, pendant tout un paquet d'années, il y a que les mêmes euh, qui euh, ont touché l'argent, on va peut-être maintenant euh, mettre le tuyau dans l'autre sens, et puis on va donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Sauf que quand vous faites ça, là pour le coup, vous créez de la vraie grosse méchante inflation généralisée, tout pareil, vous créez de la monnaie sans, euh, sans créer de richesse derrière. Donc euh, s'il n'y a pas de richesse créée derrière, ben, la monnaie, elle va aller quelque part, elle va faire monter le prix d'un actif, quel qu'il soit, que ce soit une baguette de pain ou LVMH. Et donc si vous faites ça, ben, vous faites de l'inflation, vous faites de l'hyperinflation, et à la fin vous détruisez votre monnaie, et là vous allez voir on voit un autre niveau de misère arriver. Quoi. Euh, donc malheureusement, euh, on ne peut pas juste dire ah ben on va rebrancher le tuyau au bon endroit, ça marche pas comme ça. Euh, et quand on veut, euh, quand on veut financer euh, une reconstruction écologique et sociale par de la dette, ben c'est très dangereux. Euh, c'est très dangereux parce que euh, déjà, il faudrait que la dette créée aille bien là et qu'elle n'est pas ailleurs. Euh, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, l'essentiel du budget de l'État, quand on fait de la dette publique, l'essentiel de cette dette va euh, à de la redistribution, va à de la dépense sociale. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est juste qu'il faut ce qu'il faut. Quoi. Et du coup, il faudrait s'assurer que si vous commencez à, à, Si vous augmentez les dettes massivement, avec cette dette, ah, il y a cette reconstruction écologique et sociale. Et ce n'est pas le chemin que ça en prend. Là, depuis un an, les, les, les, je ne sais pas si on en est à 200, 300 milliards, ça n'a pas été là. Ça n'a pas été là. Euh, et du coup, euh, et, et l'autre chose, c'est que c'est la, la, le pire des financements, c'est le, le, le, le, la dette, la création monétaire par la, la, la BCE, c'est le pire financement. De la même manière que la le TVA est le pire des impôts, parce que vous faites peser ça sur les plus modestes. Vous faites peser ça sur les plus modestes, alors on dit, ben oui, mais il faut bien financer, comment est-ce qu'on peut financer ben, Si vous voulez financer ça, il faudrait commencer euh, par aller trouver le problème à sa source, et trouver le problème à sa source, c'est aller, euh, le, le, le, aller rééquilibrer la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail. Et ça ne veut pas dire euh, forcer, ça ne veut pas dire imposer plus le capital. Ça ne veut pas dire non plus euh, imposer un, un rendement moindre au capital, ça veut dire détruire du capital. Il faut détruire du capital aujourd'hui. Ça veut dire laisser les entreprises faire faillite. Ça veut dire ça, ça veut dire laisser le capital excédentaire qui a été créé se, se détruire. C'est-à-dire que des dettes ne sont pas remboursées, des entreprises sont faillites. Une entreprise qui fait faillite, c'est un actionnaire... Qui fait faillite et qui n'est plus, propri plus propriétaire de sa boîte, ça ne veut pas dire derrière que le patrimoine économique, industriel, productif est détruit. Hein. On a tendance à dire Ah oh là, mais c'est horrible une boîte qui fait faillite, tout d'un coup ça détruit, c'est une destruction et c'est une destruction de richesses. Euh, c'est une destruction de monnaie, ce n'est pas, pas nécessairement une destruction de richesse. Euh, General Motors a fait faillite en 2009, ils sont toujours là aujourd'hui, euh, et, et au contraire, ça les a beaucoup aidés parce que. De faire faillite, ça a permis de nettoyer et de repartir sur de bonnes bases. Donc, vouloir aujourd'hui refuser des faillites absolument, parce qu'on a peur que derrière ça va créer du chômage et que ça va, ça va mettre le pays dans dans, dans une situation désastreuse, bien évidemment, c'est risqué. Euh, mais encore une fois, euh, quand on détruit du capital, on détruit pas nécessairement euh, de, de la capacité productive. Euh, c'est pas, c'est pas du tout sûr. Et au contraire, il, il pourrait bien que ce soit l'inverse. En tout cas, euh, il faut se poser très très très sérieusement la question euh, de ce à quoi sert la dette et des transferts réels derrière. Parce que tant que la dette privée... Continue en fait de solvabiliser un système euh, obèse, mortifère, qui euh, empêche l'économie réelle de fonctionner euh, correctement. Et tant que la dette publique solvabilise ce système et compense comme elle peut pour équilibrer un truc euh, qui ne marche pas, euh, ben en fait on n'arrivera jamais à trouver la solution, on n'arrivera jamais à trouver le système. Mais il faut ça, il faut regarder le truc à la racine, et la racine aujourd'hui c'est qu'il y a trop de capital dans le monde.